Bonjour, euh, bienvenue sur ma page, euh, une page qui parle de multiples sujets euh, autant que possible. Euh, Aujourd'hui j'ai envie de commencer une nouvelle série, euh, celle qui est de présenter les livres euh, que je lis. Euh, je, je, je les trouve très intéressants et je pense que ça serait dommage de ne pas partager des livres euh, d'une richesse intense euh, avec le public donc voilà aujourd'hui je vous présente euh, Soigner l'esprit guérir le corps de louise hay et mona lisa schultz donc je vous le rapproche voilà c'est quand même un gros livre euh, il fait plus ou moins 300 pages mais il est très, il est très facile à lire euh, je suis tombée dessus euh, assez par hasard euh, dans, dans une conférence euh, qu'on nous proposait avec euh, « L'exercice du miroir » de Louise Hay. Euh, et donc j'ai décidé de lire ce livre euh, avant de commencer euh, l'exercice du miroir. Euh, l'exercice du miroir, c'est simplement un principe euh, de se répéter devant le miroir des affirmations positives plusieurs fois par jour, et plusieurs fois de suite. Euh, ce qui permet, entre autres, comme le dit les neurosciences, de reprogrammer notre façon de penser de manière à ce qu'on pense beaucoup plus positivement. Euh, C'est Mona Lisa Schultz qui a écrit ce livre. Elle est, euh, elle est neuropsychiatre. Euh, plus précisément, euh, elle utilise la médecine intuitive. Euh, la médecine intuitive, c'est ce qu'on pourrait appeler, euh, plus grossièrement parlant, la médiumnité médicale. Euh, C'est-à-dire qu'elle a une manière d'aborder la santé des gens par euh, une visualisation du corps et de l'esprit, où elle perçoit certaines choses, euh, elle le rapporte à son patient, et son patient définit presque l'exactitude de ce qu'elle avait perçu. Et donc en fait ce livre, euh, il aborde euh, plusieurs thématiques euh, dont le TDAH, euh, la dépression, euh, l'anxiété, les dépendances, euh, les problèmes d'apprentissage et la mémoire. Et en fin de chapitre, enfin euh, en, fin, en fin de livre, on a vraiment, euh, on, on, on a vraiment tout un chapitre euh, sur l'esprit sur, sur l'esprit mais qui ne, qui ne fait pas partie entière du, du livre sauf si on aborde l'esprit euh, dans les neurosciences de manière à ce que l'esprit agisse sur le mental en fait c'est simple mona lisa, mona lisa schultz elle elle pratique la, neuro, la, la neuropsychiatrie euh, en fusionnant corps esprit ensemble euh, donc ce n'est pas quelqu'un qui va dissocier euh, la mentalité du corps ou le corps de la mentalité. Il euh, faut savoir que la psychiatrie est très axée sur les mentalités, sur la personnalité aussi. Enfin je veux dire, il catalogue de, de nombreuses personnes euh, malades alors qu'en fait c'est juste un... C'est peut-être pas un problème mental. Euh, et donc il y a, y a souvent... Parfois, je ne vais pas dire souvent, parce que comme ça, on reste quand même euh, dans, dans les... J'ai pas envie de jeter la pierre à la psychiatrie non plus. Mais euh, il, y a, il existe des erreurs de, de, de diagnostic en psychiatrie. Euh, et donc, euh, ce livre, il aborde donc euh, ces, ces, ces, ces, ces, ces, ces, ces cinq problématiques-là. Euh, et son livre va se composer... Euh, euh, de, de l'affection en question, des symptomatiques qu'on pourrait avoir, que ce soit au niveau du corps ou de l'esprit. Euh, et, euh, et ensuite, va nous donner des solutions par rapport à ça. Que ce soit médicamenteux, que ce soit avec des plantes, que ce soit avec, la neuro, avec les neurosciences. Ce sont, ce sont trois outils, en tout cas, qu'elle utilise couramment dans le livre. Et ensuite, il euh, y a toujours un petit passage avec un témoignage euh, d'une lecture, euh, euh, d une, d une lecture de, de, de passion, je vais appeler ça comme ça. Euh, et alors, elle a une technique bien précise avec ce qu'on pourrait appeler les chakras, mais elle ne le définit pas en tant que chakra, elle le définit en tant que centre. Euh, et d'ailleurs, à, euh, à la fin du livre, à la fin du livre, à la fin du livre à la fin du livre, euh, elle appelle ça les centres énergétiques. Bon, elle, voilà, elle, elle prend quand même ça par rapport, euh, euh, par rapport au chakra, mais enfin euh, voilà, ça reste des centres énergétiques. Et donc par rapport à ces centres énergétiques-là, euh, elle, euh, elle a développé les affections biologiques qu'on pourrait avoir par rapport euh, à un déséquilibre dans un des centres. Euh, je ne vais pas vous expliquer tout le bouquin, parce que j'ai vraiment envie euh, que vous le lisiez tranquillement à votre aise. Moi, j'ai quand même mis un mois pour le lire, mais je me j'ai vraiment été doucement. Euh, mais en tout cas, euh, ce livre, la première chose qui m'a appris, c'est que euh, j'étais heureuse euh, de, de, de, de lire une neuropsychiatre qui ne dissocie pas le corps et l'esprit. Donc ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Euh, et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'en plus de ça, dans son livre, elle explique tout le fonctionnement neurologique des thématiques qu'elle a abordées. Et ça, c'est un bijou. Euh, c'est une neuropsychiatre qui l'a écrit, je le répète, euh, qui est très ouverte, puisqu'elle pratique la médianité médicale. Une manière un peu plus grossièrement parlant euh, et, euh, et franchement euh, ça enfin voilà voilà ça ça m'a aidé à comprendre certaines choses chez moi et en plus de ça elle parle aussi euh, de de la médiumnité à la fin à la fin du chapitre euh, qui, qui sont très intéressants et d'ailleurs par rapport à cette médiumnité là euh, elle explique que les personnes médiums sont les premières personnes à souffrir de, euh, de troubles de toutes sortes. Euh, justement parce que les personnes médiums sont les personnes qui ont une hyper-fragilité et cette hyper-fragilité-là fait qu'ils sont perméables à toutes sortes de troubles. Il euh, y a ça et il y a aussi le fait que euh, les personnes qui ont vécu des traumatismes euh, et qui développent une spiritualité. Euh, peuvent arriver à un moment donné à être trop développés spirituellement et je dis bien trop parce que quand il y a un trop ça veut dire qu'il y a un déséquilibre et donc ce déséquilibre là pour ne plus qu'il y ait ce trop spirituel euh, il, faut, il faut revenir au corps absolument euh, et revenir au corps ben, euh, ça, ça, ça, ça, ça commence par, par s'ancrer à la terre et... Euh, et, et, et faire ce qu'il faut, enfin re retrouver dans la vie active en fait. enfin, voilà. rester dans la vie active en tout cas. Enfin, voilà. il, y a plein, il y a plein de techniques d'ancrage que, que je pourrais vous, vous, vous épiloguer euh, sur je ne sais combien de vidéos mais bref euh, et, euh, et effectivement euh, moi en tout cas je manque par l'action donc voilà euh, bah, maintenant euh, achetez le livre euh, franchement, euh, il, coûte, euh, il coûte 20 euros. Il coûte 20 euros pour 300 pages avec un savoir autant médical que neuroscientifique. Euh, franchement, ça vaut le coup d'œil. Si vous avez besoin de vous soigner, que ce soit des dépendances, que ce soit de la dépression, que ce soit des troubles de mémoire, que ce soit euh, du TDAH ou même euh, des problèmes d'apprentissage, franchement, achetez-le, ça vaut vraiment le coup. Et franchement, j'ai adoré, adoré la lire parce que même elle reconnaît, reconnaît ses faiblesses, elle reconnaît ses erreurs. Et ça, c'est un truc qui, chez les psychiatres, il n'y a